Mais ça il faut armé les opérations de la c'est système ça donc ni mais on potion faut armé boire ni minet mais armé mission de la Ouli. mission de la Ouli on faire armé faut donc c'était une manière mm -hmm. pour que Thursoe Fneka ait fait un boulou Arme, là bas fait un ou quoi belabo Alla Ou quoi qu'il a dit, affaiblir le rola Oui, a le rola Donc attaque simple a fait un boulou, il attaque d'assaut Il a un attaque d'assaut. assoué Qu'il a fait un boulou Qu'il a un Non, Donc c'est ça, parce am bunumbe na Il il Uh, Merci, donc, tout le monde un a Or, des camions d'équipé d'atterrissage et des d'équipé d'atterrissage. Mm -hmm. mm -hmm. Mar, camion camion il c'est ainsi au cas et mali armes arme mario a saisi saisi la bo armes maison armes soro animoro ni maison armes effectivement a fait franci demain donc, il y a Il y a un la France qui aide les touristes. Même quand les sont fétibles, les Français auraient pas de quoi la tu as tu est de a case de a camion is a pas de of a little a little de a jusqu'à a camions bit a a à bit of a little a little bit of a little a des bit of a little a little bit of a little a little bit of a l'armée a compris, l'armée aussi avait préparé des avions d'attaque. aussi m 1 bien super armée, a perdu nos missiles, a perdu nos a il a a Le Mali avait plus de 6 avions d'attaque à donc, de mm -hmm. mm -hmm. donc si a least, nous l'armée rien à dire. Nous n'avons donc Nous si bien 21 koulou blabouche là, il va aller à, mmh. à obi n'yongo, à peu près obi a obi kélin, ça fait 27 kg, avec bi fait mètres en fait bah à bah à ah. ah. okay, carrés. Uh -huh. allez, ni allez, allez, ou ma fin, Vite, il m'a fait C'est un pas m'a fait un bain. Donc, il fait un Donc, il fait un bain. Donc, il fait un fait un Il fait un il faut que tu un ta figure Il faut que tu un alors OK on va suivre ainsi midi à 75 BJ hum. bêta Un 20 21 flan. Et à chaque 20 20 40 canaux Donc 75 BJ il y a 5 canaux de réserve. Euh aux réserves de blocage de il y va pas comme ça. Midi là on a 75 BJ ta. Non fait. Ciblé. Ta gauche non la carte, c'est on Allah ou Ama? il Allah, Mm -hmm. mm -hmm. Mm -hmm. Il y a les cavaleries blindées, il y a quand même un groupement tactique et interarmé qui forcer C'est ça faut attribuer